Bonjour les amis, j'espère que, que vous allez bien, que vous m'entendez, que vous vivez cette situation bah, le mieux possible et surtout que vous faites euh, remonter euh, vos énergies parce que euh, on voit bien que de nos jours euh, tout n'est que mensonge, mensonge, mensonge, on nous dit euh, 3-4 fois par jour euh, des choses différentes. On nous fait croire euh, à des choses, euh, des mensonges encore, encore, encore. Et euh, tout ça via la peur. La peur de quoi La peur de mourir. La peur de mourir. Comme si la mort n'existait pas avant. La peur de mourir. Cette année, on a peur. Pourquoi on a peur cette année Pourquoi les autres années, on n'avait pas peur c'était naturel, et que subitement, cette année, on a peur. Allez savoir pourquoi. Parce que cette année, euh, le gouvernement nous dit d'avoir peur. Que les médias nous disent d'avoir peur. Alors que ça fait euh, des millions d'années, pour ne pas dire plus longtemps, que la vie existe sur Terre qu'on sait très bien quelque chose qui vit, finit par mourir et pourquoi cette peur pourquoi cette peur je sais pas c'est... je ne sais pas comment dire aucune idée la vie commence dans le ventre de la mère et à partir de l'instant où les cellules commencent à se développer, la mort s'installe. Oui, parce que il y a des, des enfants qui ne vont pas à terme, des, des fausses couches, il y a tout. Les enfants qui naissent, qui font leur vie, savent que tôt ou tard, bah, la mort fait partie de leur existence et que donc, de par ce fait et donc de par ce fait ben, il faut vivre quand on naît c'est le point A quand on meurt c'est le point B le tout c'est de savoir ce qu'on fait entre temps qu'est-ce qu'on fait entre le point A et le point B est-ce qu'on décide de vivre librement notre vie est-ce qu'on décide de vivre correctement Est-ce qu'on décide de vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie De faire de notre vie euh, quelque chose de magnifique, de merveilleux Ou la peur euh, Oui, bien sûr que la peur est importante, parce qu'elle nous évite de faire des bêtises, mais il ne faut pas que l'on soit dominé par la peur. Parce que si on est dominé par la peur, Là, on fait des bêtises. Et des grosses bêtises. Comme par exemple, en ce moment, euh, c'est pas grave, hein, si euh, la vidéo, elle saute, mais si, en ce moment, bah, euh, c'est... la peur, la peur de mourir à cause de ce virus. Et donc, oups, encore une, il est tombé. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe On nous prépare un vaccin. Ah oh non, on nous prépare un vaccin. Oui, un vaccin. Mais alors pourquoi ce vaccin, alors qu'il y a des traitements, qui fonctionnent, ils marchent Et Ça marche Alors, pourquoi un vaccin Pourquoi cette obligation de vaccin qu'on veut nous imposer À votre avis, pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous imposer un vaccin alors qu'il y a un traitement Il y a un traitement Et qu'au final, d'après certains experts, le vaccin ferait plus de morts que le virus lui-même. Enfin, plus de morts plus de dégâts que le virus lui-même. Alors, pourquoi Pourquoi nous impose-t-on ça Est-ce qu'il n'y aurait pas un loup qui se cacherait derrière Peut-être. Je ne sais pas, je me pose des questions. Moi, je suis partie de ceux qui se posent des questions tout le temps. Je me pose tout le temps des questions. Dès que je vois un, un truc, je me pose une question à savoir « D'accord, il y a ça, mais quoi Pourquoi ?»« Quelle en est la raison ?» Et je vais chercher. Et je vais chercher. Et Dieu m'aide à trouver. Dieu, ou comme vous voulez l'appeler, l'univers, euh, la source. Euh, pour moi, c'est Dieu. Voilà. Moi, c'est Dieu. Moi, c'est papa. Papa. Papa. Je t'aime. Et donc, euh, -ce on, où on veut nous mener Là, vous voyez, je vous. Cette vidéo, c'est pour vous faire poser des questions. Quand on a une maladie avec, et qui y euh, a un traitement, pourquoi faire un vaccin derrière Alors maintenant, comme ils ont vu que bah, le virus, ça ne suffisait pas, on osa trouver des variants au virus. Ah, ouais, des variants. Mmh. Pourquoi C'est quoi les variants Encore une. C'est quoi les variants, en fait C'est des, des soi-disant, euh, des branches de ce virus qui se sont développées. Alors, vous avez des variants africains, anglais. Euh... Pff, il y a même eu un variant, euh, d'après le docteur Raoul, il y a eu un variant méditerranéen de la Méditerranée. <rire> C'est vrai, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Raoult dans sa vidéo, il y a eu un variant qui vient de la Méditerranée. Alors là, si avec ça, vous comprenez pas, donc, à quoi ça sert À quoi ça sert À quoi ça sert cette peur À quoi ça sert Waouh là il y en a peut-être un peu trop hein, on va recommencer quoique la consultante c'est moi qui tire la carte il y a la tante qui est sortie enfin qui est tombée la transformation les amis les tentations je vous parle du vaccin je vous parle de ce, de ce virus. Je vous parle des mensonges. Je vous parle de l'hypocrisie. Et voilà ce qui est tombé. Attendez, j'essaie de vous la montrer. Et ouais. Voilà ce qui est tombé. Ah. Et ouais. Il y a celle-là aussi qui est tombée. Je pense que si elles sont tombées je pense que si elles sont tombées c'est qu'elles avaient leur mot à dire regardez l'union et oui avec le soleil derrière c'est un petit peu embêtant parce que du coup euh... alors j'adore le soleil mais là pour le coup il faut trouver la, la bonne euh... je cherche la bonne ah. Et celle-là. Bah, je ne vais pas en tirer d'autres, hein, c'est pas la peine parce que je crois que ça a assez bien parlé, là, des coups, pour le coup. Alors, bah, je vais les remettre dans l'ordre. Je me demande pourquoi ce vaccin Pourquoi veut-on nous faire passer euh, un QR code Quoi On, on est devenu des, des objets on, on, Il nous faut un code pour aller au cinéma, pour aller euh, faire ses courses, pour aller au théâtre, pour aller où on veut Il nous faut un code Mais euh, je me pose encore une question. Il y a quoi derrière ce QR code qu'on voudrait nous imposer moi il va falloir qu'il me tue avant de, avant de me l'imposer, mais on voudrait nous l'imposer. C'est à quoi ce QR code Qu'est-ce qu'il y a dans ce QR code Je vous signale quand même qu'il y a le.. Les médecins n'ont pas le droit. Les médecins n'ont pas le droit de donner euh, votre. Euh, comment dirais-je Non pas de donner des informations concernant votre dossier médical à qui que ce soit, c'est la loi. Ça fait partie euh, du secret professionnel. Comme beaucoup d'autres métiers, les médecins n'ont pas le droit. C'est ce... la loi. Bah, pour une... Quand il y a des lois qui sont de notre côté, on en profite. Hein. On en profite, hein, parce qu'en ce moment, elles sont plutôt contre nous. Alors celles qui sont de notre côté, on en profite. Ça veut dire que sur ce QR code, ils n'ont pas le droit de dire si on a été vacciné ou pas. Déjà. Si on a été malade ou pas. Parce que c'est un secret médical. Comme les psychiatres n'ont pas le droit de dire euh, euh, ce qui se passe avec les gens qu'ils voient. Les médecins n'ont pas le droit, hein. c'est médical, c'est médical, c'est la loi, c'est comme ça. Ils n'ont pas le droit de donner d'informations de, sur un patient. Maintenant, la loi dit qu'ils peuvent donner les informations au patient, parce qu'avant, le, le, le patient était même interdit d'avoir des nouvelles, des informations sur son propre état de santé. Maintenant, si le patient le réclame, il a le droit. C'est un devoir d'avoir son dossier médical sur lui. Ou avec lui, ou peu importe. Par contre, il n'a pas le droit de le divulguer. Donc, que vous ayez été vacciné ou pas, il n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Donc, il sert à quoi ce QR code Et le pass sanitaire Il sert à quoi le pass sanitaire À vous donner l'autorisation d'aller quelque part, mais depuis quand vous avez besoin d'une autorisation pour aller où que ce soit, depuis quand Alors moi, j'ai entendu souvent des gens qui disaient euh, :« Bah oui, mais tu comprends, euh, faut se protéger du virus. » Quel virus Ah oui, c'est sûr que le virus a été un, un petit peu trafiqué, celui-là. Hein? Il, il sort d'un laboratoire. Il a été un petit peu trafiqué, mais au final, au final. Est-ce que dans le grand jeu de l'univers, ce virus n'est pas arrivé au point nommé pour nous faire réfléchir, pour nous faire ouvrir les yeux et pour nous montrer dans quel monde on vit actuellement, dans quel système on vit actuellement Est-ce qu'il y en a pas marre d'être devenus des esclaves depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'il n'y a pas marre qu'on dise ce qu'on doit faire ou pas faire Est-ce qu'il n'y en a pas marre que le goût ment, nous mente à longueur de journée, à longueur de temps Est-ce qu'il y en a pas marre est-ce qu'on euh, a besoin d'un gouvernement Est-ce qu'on devient adulte D'accord Un enfant est grandi. Quand, euh, Avant d'atteindre l'âge adulte, qui avant était de 21 ans et que maintenant est passé à 18 ans, euh, jusque-là, il est sous euh, la protection des parents. C'est-à-dire que c'est les parents qui ont autorité sur eux. Et qui doivent dire ce qu'ils veulent pour eux, le bien qu'ils veulent pour eux. Une fois que l'enfant est majeur, c'est-à-dire passé le cap des 18 ans, c'est à lui de prendre ses propres décisions. C'est à lui de dire, oui je veux ça ou non je veux pas ça. Vous, vous êtes des adultes, vous avez passé ce cap. Vous êtes des adultes aujourd'hui. Le gouvernement, ce pas papa, maman. Le gouvernement, il, il vous fait dire, il vous fait croire ce qu'il veut. Alors, quand vous étiez jeune, est-ce que vous ne vous rebelliez pas contre papa et maman Allez, me dites pas que ce n'est pas vrai. me dites pas que ce pas vrai. On s'est tous rebellés contre l'autorité des parents. On tous, tous, tous rebellés. D'une façon ou d'une autre, plus ou moins agressive, plus ou moins méchante, plus ou moins euh, euh, des fois euh, sans y toucher on se rebellait aussi moi personnellement je me suis souvent rebellée contre mes parents je savais que j'allais me prendre une roste mais je me rebellais quand même alors aujourd'hui ma maman est décidée, elle est partie maman je t'aime. Mon papa est encore vivant, il est dans une EHPAD au Portugal. Bon, il a pu toute sa tête, mais il est, il est en EHPAD au Portugal. Mais je me suis souvent rebellée contre. eux. Et euh, chez nous, c'était euh, la violence. Tu du désobéis, tu te prenais une gifle. Et puis autre qu'une gifle, c'était euh, au niveau, c'était la ceinture, hein, voire des coups de poing. Mais je me suis rebellée contre. Quand ça allait à l'encontre de ce que je ne voulais pas faire, je me suis rebellée. Alors, est-ce que vous pensez que quand j'étais jeune, je me rebellais contre mes parents et vous pensez qu'aujourd'hui, je ne vais pas me rebeller contre un gouvernement qui n'a rien à voir avec moi, qui me dit de faire des choses que je, je ne veux pas faire et qui vont à l'encontre de la vie elle-même, qui vont à l'encontre de nos libertés, les, nos libertés les plus fondamentales. Est-ce que vous croyez que je ne vais pas le faire je le ferai, hors de question, que je me laisse faire. Hier, j'ai eu une très belle expérience. Je disais donc, donc, hier, j'ai eu une très belle expérience. Ouais, j'ai fait une petite coupure parce que on est mercredi, il y a les enfants, il y a tout, enfin bref. J'ai fait une très belle expérience parce que euh, ça avait commencé, j'ai emmené mon fils chez l'orthophoniste, et euh, c'était à Comte, et il y a un monsieur euh, masqué, euh, qui promenait son chien, qui dit, euh, faites attention, vous n'avez pas de masque, les gendarmes, ils passent, et euh, ils, vont, euh, ils vont vous donner une contravention. Mon mari, qui était avec moi, a commencé à fouiller sur son portable. Et là, quelques temps après, il lui dit, mais euh, elle est obsolète. Depuis le 8, depuis le 8, euh, enfin depuis le 8, depuis le 9, hein, c'était jusqu'au 8. Le port du masque à l'extérieur, à l'extérieur, en dehors de la métropole de Nice, à partir du 9 au matin, il n'y a des plus obligatoires. Arrêtez préfectoral. Je n'invente rien. Arrêtez préfectoral. Les gens ne savent pas. Les gens ne vont pas chercher. Les gens, ils écoutent ce qu'on leur dit. Et ils croivent tout comme du pain béni. Voilà. Ils attendent que les, les gens aillent chercher l'information pour eux. Mon mari me l'a dit et quand il l'a dit, waouh on, on, on l'a crié dans tout compte, en fait. On en a parlé dans tout compte. Et euh, à un moment, mon mari a été à la pharmacie. Et à l'extérieur de la pharmacie, je voyais il y avait deux femmes. Ouais, il y avait deux femmes avec le masque, mais le masque comme ça, sur le menton. Je voyais bien que ça allait gêner. Je voyais... Et mon cœur me dit, dis-leur. Parle-leur, dis-leur. Oh, je me suis retournée très gentiment et je ai dit « Pardon madame, excusez-moi de vous déranger, mais je vois que vous portez le masque. Ça vous gêne ?» Elle a dit « Oui, j'en peux plus. Ben, »« Mais vous pouvez l'enlever. » Elle m'a dit « Comment ça ?»« J'ai Oui, parce que... »« Suite à l'arrêté préfectoral, toutes les communes qui ne font pas partie de la métropole de Nice, le masque à l'extérieur n'est plus obligatoire. Oh » Elle l'a enlevé, mais oh là, elle, ça a été euh, une libération pour elle. Je dis, mais ne euh, me croyez pas, hein. allez regarder, allez regarder. moi-même, j'ai été regardée. Et effectivement, il y a écrit jusqu'au 8. Jusqu'au 8 mars. Donc, ça veut dire que maintenant, on peut respirer à l'extérieur. Dans, en dehors de la métropole de Nice, parce que toutes les villes, par exemple la Trinité qui fait partie de la métropole de Nice, elle, elle, elle, elle est encore sous, sous masque hein, en, en extérieur. Et on en a parlé, et je, je voyais des gens comme ça, on, on parlait, je parlais fort avec mon mari justement pour que les gens les entendent, et les gens ils regardaient, ils nous regardaient puis ils disaient « Mais qu'est-ce que vous avez dit Mais qu'est-ce que vous avez dit ?» Et je leur ai, on leur a annoncé la nouvelle, et ils oh mon Dieu, que ça fait du bien. Et tous les gens avec qui j'ai eu la chance de parler hier, aucun ne voulait se faire vacciner. Aucun. Ça allait euh, des jeunes, au moins jeunes, personnes âgées. Non, on ne veut pas. On ne veut pas de ça. On ne veut pas. De toute façon, euh, la mort nous prendra un jour ou l'autre, mais euh, je ne fais pas confiance à tout ça je veux pas. Donc je peux vous dire que si on est beaucoup à réagir comme ça, je regarde ça depuis tout à l'heure. J'ai mis ma petite bougie. C'est un cadeau d'une de, de mes filles, entre parenthèses. Ce que je veux vous dire, c'est que arrêtez avec la peur. Faites vos recherches vous-même. N'attendez pas que l'État vous donne des infos parce que l'État n'est pas votre père, l'État n'est pas votre mère. C'est à vous de prendre vos propres décisions. Où sont donc passés, où sont donc passés les enfants rebelles que vous étiez Où sont-ils passés Que sont-ils devenus en grandissant Est-ce que vous étiez libre quand vous étiez jeune et que maintenant vous ne l'êtes plus C'est quoi qui a changé C'est à partir de 18 ans en fait que vous êtes censé être libre. Pas avant. Avant, vous êtes censé obéir à vos parents, alors que vous vous rebelliez contre vos parents. Et à partir de 18 ans que vous êtes censé être libre, c'est là que vous vous renfermez. Mais euh, c'est quoi C'est le monde à l'envers qu'on dit De quoi avez-vous peur Exactement. De quoi avez-vous peur Cherchez. Allez chercher. Qu'est-ce qui vous fait peur Et une fois que vous aurez compris ce qui vous fait peur, vous n'aurez plus peur parce que vous aurez mis la main sur ce qui vous fait peur réellement. Qu'est-ce qui vous fait peur réellement C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est l'État qui vous fait peur Est-ce que c'est ce que vous disent les médias qui vous fait peur Est-ce que c'est le fait d'être malade qui vous fait peur Est-ce que c'est le fait de perdre vos libertés qui vous fait peur Est-ce que tout simplement le fait de mourir et que vous avez englobé tout ça dans, dans le même sac, évidemment. Si vous englobez tout ça dans le même sac, c'est sûr que c'est à porter. C'est très à important. Mais, euh, enlevez. Enlevez du sac. Prenez le sac, ouvrez-le et enlevez au fur et à mesure ce qui se passe dans le sac. Enlevez. Et vous verrez que votre sac, il va s'alléger. Et que du coup, vous aurez moins peur. Vous aurez moins peur. Donc, Voilà. Euh, journée très constructive et très intelligente et très intelligente, non pas très intelligente mais euh, très positive voilà, très positive donc posez-vous la question allégez votre sac et euh, vous allez voir que ça va mieux vous avez vu que pendant que je vous parlais au début je vous ai fait euh, j'ai sorti quelques cartes et, et euh, ben, je ne sais pas alors, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à, au tirage que j'ai fait. Et euh, vous verrez que sans savoir, le tirage était exactement euh, en cohérence avec ce que je vous ai dit au début. En fait, si nous enlevons notre peur, nous avons de la joie. Mais attendez, je vais vous montrer d'abord le tirage avant de vous dire ce que moi j'en pense. Voici le tirage que j'ai fait pendant que je vous parlais. Vous avez l'oracle des miroirs. Et vous avez le guide que je vous ai montré. Voilà. Voilà le tirage qui a été fait pendant que je vous parlais. Alors maintenant, comment je l'interprète je l'interprète de la façon suivante. En fait, quand on regarde l'oracle des miroirs, ça nous fait la joie, le retard, la santé, la famille et l'enfermement. Presque, presque, presque, il faudrait le prendre à l'envers. Au début, je me suis dit, limite, il faut le prendre à l'envers. Parce que l'enfermement, on le vit maintenant. Euh, l'enfermement dans la famille, on est obligé... Euh, D'être dans la famille, mais la famille c'est la protection aussi. Euh, L'enfermement en famille, on n'a pas le droit de voir nos amis, on n'a pas le droit de voir nos, nos anciens, on n'a pas le droit de voir. Euh... On a le droit de voir personne en fait, on a juste le droit d'aller travailler et tout, et tout ça à cause de quoi À cause de la santé qui est sortie, regardez. Et puis il euh, y a un retard. Ah, son retard, il sort souvent. Hein. Ouais. Mais finalement, on, on finit par la joie. Mais les cartes, elles sont sorties autrement. C'est-à-dire que j'ai eu la joie au début. C'est-à-dire que la joie, on l'a déjà aujourd'hui. La joie, on l'a déjà aujourd'hui. Si on évacue la peur. Si on évacue... Euh, euh, si on n'écoute plus le gouvernement si on ne lit pas les médias si on va chercher la bonne information on a la joie on a la joie parce que finalement tout va bien si on n'accepte pas, tout va bien donc on a la joie j'ai sorti le retard aussi on a la joie et il y a le retard qui est sorti. Le retard. Pourquoi est-ce qu'on a un retard vis-à-vis -vis de la joie et À cause de la santé. Ils nous font peur avec la santé. Donc forcément, s'il n'y avait pas eu la santé, le retard n'aurait pas existé. Et on serait dans la joie. Ah, Désolée, j'ai du mal avec le soleil derrière. J'ai trouvé une position un peu... Nous sommes dans. Désolé, hein? Nous sommes dans la joie. Décidément, décidément, décidément. Ça ne veut pas. Donc, nous sommes dans la joie. Et pourquoi est-ce que ça s'éteint quand je vois dans la joie Mais la joie prend un retard à cause de ce qu'on veut nous faire croire. Bon, finalement, je vais me poster comme ça ça ira mieux donc je recommence donc si nous n'avons pas peur nous sommes dans la joie mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'il y a un retard vis-à-vis -vis de cette joie c'est toute la peur qu'ils nous font à cause de la santé parce que s'il n'y avait pas cette peur on y serait déjà dans la joie et c'est pour ça qu'il y a du retard vis-à-vis -vis de la joie. Mais elle est là Elle est là, tôt ou tard, elle va arriver. Hein? Donc, de toute façon, quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous fasse, la joie, elle est là. Elle est sortie en premier. Donc, la joie, elle est là. Et alors, on a juste pris un peu de retard. Ouais, on, en... on prend un peu de retard. Hein, dû à ça, mais une fois que ça sera fini, une fois que toutes les vérités vont être sorties, il y a ça. Donc, finalement... Ben, on se retrouve comment en ce moment dans l'enfermement mais l'enfermement là en fait l'enfermement là c'est pas le confinement seulement c'est pas le confinement c'est l'enfermement que l'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes on s'enferme tout seul en nous et je vous dis ça d'expérience parce que je l'ai dit à un moment j'étais enfermée en moi oui. Non pas que j'avais peur, en fait, le virus, il ne m'a jamais fait peur. Mais dès le début, hein, je, je, je n'ai jamais eu peur du virus. Jamais. Jamais. Par contre, ce que nous disaient les médias le gouvernement, euh, ouais, j'avoue que j'ai flippé. J'ai flippé. Ouais, bah, comme tout le monde. Hein. J'ai eu des hauts et des bas, et, et j'ai flippé. Mais le fait que... Euh, ce virus ne m'a jamais fait peur. Je me suis sentie très seule. Parce qu'en fait, euh, j'étais la seule à ne pas avoir peur du virus. On me disait, t'es complètement allumée, ma pauvre. J'ai dis, bah ouais, mais de toute façon, euh, virus ou pas virus, qu'est-ce que ça peut faire De toute façon, euh, <rire> il faut profiter de la vie. Et c'est là qu'on s'enferme. Parce qu'on ne profite pas de la vie. On ne profite pas. On a peur. Et c'est ça, l'enfermement. En fait, on n'a même pas besoin d'être confiné. On s'auto on confine tout seul. Dans notre tête, dans notre cœur, on s'autoconfine tout seul. Alors oui, il y a un confinement. Oui, il y a un confinement extérieur. Mais est-ce que ce confinement extérieur ne fait pas euh, miroir avec le confinement intérieur que l'on a Si on avait la joie dans le cœur, on n'aurait pas ce confinement. On ne l'aurait pas ce confinement. On a la maison en protection, la famille, la famille qui protège, la famille qui est là pour aider, pour s'entraider, pour apporter des informations, pour, euh, pour protéger la famille, la famille qui peut aider à se déconfiner intérieurement, intérieurement, de façon à retrouver... Ben, la joie la joie et du coup ben, une fois qu'on aura retrouvé la joie ben, le retard il n'y en aura plus la santé elle sera bonne parce que là <coughs> pardon ils sont en train de nous pourrir avec cette histoire de santé ils sont en train de faire peur à tout le monde Vous voyez, elle, elle, elle est marrante cette carte en fait, parce que regardez, la santé, l'enfant qu'est-ce qu'il fait Il joue avec, euh, joue avec le matériel du médecin, l'enfant joue avec le matériel du médecin, l'enfant sait, il en a rien à faire, l'enfant il sait, c'est inné chez eux. Et tout ce qui va à l'encontre de leur bien-être, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et les parents, les parents qui, qui veulent le bien de leur enfant, ils n'en veulent pas non plus. Donc, euh, la liberté, on l'a. C'est à nous, à nous, de faire en sorte de la faire jaillir, cette joie. Et le deuxième jeu, le deuxième jeu, le deuxième jeu, qui est celui-ci, la première carte que cela qu dit, on est dans l'attente. Oui mais on est dans l'attente de quoi On attend, on est là, euh... on attend. Que les autres décident pour nous. On attend. On voit le temps passer. Ouais, on attend. Mais on attend quoi ouais. C'est à nous d'agir. C'est à nous de faire ce qu'il faut. faut arrêter d'attendre. Il faut arrêter d'attendre. Et vivre. Vivre. Vivre. Vous regardez en plus, c'est marrant parce que... Elle représente bien le confinement. Elle représente bien le confinement du soir. Regardez, il fait nuit. Vous avez vu Il fait nuit. Il fait nuit et euh, on est dans le confinement. Mais pourquoi Pourquoi sommes-nous dans le confinement Pourquoi sommes-nous dans l'attente On n'a pas besoin d'être dans l'attente. Il faut vivre au jour le jour. La deuxième carte. La transformation. Vous voyez Vous attendez quoi pour vous transformer. Vous attendez quoi pour ne plus avoir peur Vous attendez quoi pour vous libérer C'est à vous de le faire. Si vous attendez le gouvernement, il ne va pas le faire. Hein. Vous allez rester dans l'attente très très très très longtemps hein. si vous ne prenez pas le taureau par les cornes et que vous ne décidez pas d'agir par vous-même. La transformation, c'est vous qui l'avez en vous. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Je répète. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Qu'est-ce que vous faites entre le point A de la naissance et le point B La magie de la vie est merveilleuse. La troisième. Les amis, les amis, les amis qui sont en accord avec vous, les amis qui sont d'accord, les amis qui, même pas qui sont en accord avec vous, mais les amis qui veulent la liberté, les amis qui veulent vivre normalement, les amis qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour nous montrer où est la vérité aussi. Et oui, les amis qui viennent avec des bouquets de fleurs, qui sont en joie, qui viennent vous voir que vous allez voir d'ailleurs pourquoi vous empêcher d'aller les voir qui vous en empêche les amendes les amendes elles sont illégales il y a des avocats qui se battent pour ça les amendes elles sont illégales il y a des gens qui ont été euh, qui ont eu des amendes qui les ont euh, comment on dit contestées merci qui les ont contestées qu'ils ne les ont jamais payés. Pourquoi Parce qu'ils savent que les amendes sont illégales. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui est illégal. Tout ce qu'on dit être pour notre bien est illégal. Donc du coup, faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Ceux qui sont d'accord avec vous, c'est mieux. Les autres, on bah, essaye de semer des graines. Ça marche, ça ne marche pas, c'est pas grave, mais au moins on aura tenté, puis on aura fait notre travail. On aura fait notre job. On, a fait, on aura fait en sorte de les réveiller. Les amis, c'est très important. Vous voyez Il y a le renard là, qui veut manger les œufs. Le renard, c'est le gouvernement. Les œufs, c'est nous. Le renard, c'est le gouvernement. Les médias, tout. Ils veulent nous manger. Mais nous avons les amis. Nous avons les amis, nous avons la protection, nous, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Une grande, un grand nombre veulent le faire, mais ils ont peur, ils ont encore peur du renard, ils ont encore peur du renard. Ouais, ouais. Mais si il, euh, il changeaient les amis, si, si changeaient d'amis. L'espace pas un moment, hein, pas de l'équité complètement, mais de prendre juste un peu de recul vis-à-vis -vis des, des amis qui les plombent, vis-à-vis -vis des, des amis qui, euh, qui ont peur, vis-à-vis -vis de tout ça. Prennent juste un peu de recul. Et il n'y a plus de problème. Là, quand je vous dis la tentation, le gouvernement qui tente, le gouvernement, les big pharma et les journaux mainstream, qui tente. Elle est là, la tentation. Et c'est de ça que vous avez peur. Regardez. Elle est très parlante, cette carte. Et c'est exactement ce que je vous ai dit pendant que j'étais en train de les tirer les cartes. Bien sûr. La tentation, elle est là. Qu'est-ce que je fais J'adhère ou j'adhère pas Je crois ou je crois pas Ils nous disent la vérité ou ils nous mentent alors pour ce qui est de vous dire la vérité oui ils vous mentent Posez-vous la question à savoir Combien de fois ils vous ont dit la vérité Combien de fois le gouvernement a joué les girouettes Combien de fois les médias ont joué les girouettes C'est le jeu de celui qui retournera sa veste le plus rapidement en ce moment hum Tout le monde ment Tout le monde ment Tout le monde veut nous cacher et alors, vous avez la tentation. Ah, la tentation. Si vous voulez vivre plus longtemps, nous, on vous propose quelque chose. Regardez, regardez, regardez. Ils vous tiennent, ils vous tiennent, ils vous tiennent. Mais coupez-donc ces cordons, coupez-donc-les. Qu'est-ce qui vous empêche de les couper Retrouvez votre liberté, la liberté de dire non il y a plein de personnes, il y a plein d'associations il y a plein de, de groupes qui se forment en ce moment pour couper ces cordons et dire non non non mais à force de dire non et à force de nous mentir ça finit par se savoir et du coup et du coup, et du coup, et du coup ben, et ça finit au tribunal toute cette histoire ça va finir au tribunal d'ailleurs ça commence déjà j'ai vu passer des euh, j'ai vu des, passer des informations comme le Nuremberg 2 qui était en train de se préparer et qu'il est, qu est presque prêt et qu'il avait déjà commencé depuis le mois de février il y en a même qui disent qu'il est prêt depuis le mois de février Alors, eh, eh oui, le Nuremberg 2 Ils vous tentent en ce moment Ils vous tentent, mais ils ne vont pas gagner parce qu'il y a la justice il va faire foi. Il y a la justice qui va dire la vérité. Il y a la justice qui va finir enfin par accepter de dire la vérité. Parce que justement, jusqu'à jusqu ce, ce moment, jusqu'à ce que les gens ouvrent les yeux, c'était la, la, la justice à deux vitesses. À partir de maintenant, ça va être la justice à une vitesse. Ça va être celle, celle la vraie. Ça va être la vraie parce que tous les mensonges vont sortir. Grâce à la justice, tous les mensonges vont sortir. Et donc, les gens pourront voir enfin et comprendre qu'on les a menés par le bout du nez, qu'on les a menés vers un génocide avec ce vaccin, alors qu'il y a un médicament. Qu'on les a fait vivre dans la peur, que la peur, cette peur qu'on a suscité en eux, on a tué beaucoup par suicide qui a mis beaucoup de gens en dépression. Beaucoup de gens sont tombés malades. Tout ça, ça va se payer. Tout ça, ça va se payer. Grâce à la justice. Et l'union, mes amis, qu'est-ce que je vous disais là Les amis, L'union. L'union. L'union fait la force. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'union fait la force. L'union fait la force. Plus nous serons nombreux à refuser ce mensonge, plus nous serons nombreux à refuser cette hypocrisie, plus nous serons nombreux à dire non. C'est l'union. On va se réunir. Et grâce à notre réunion, et à la justice. On a la clé. On a la clé de notre liberté. On a la clé de notre pouvoir. On a tout ce qu'il faut. Il suffit juste de dire non. Refuser. Refuser. Tout ce que vous donne ce pouvoir, tout ce que vous donne ce système, c'est en contrepartie. Donc refusez. Refusez. Parce que vous avez la clé avec l'union, avec les amis et avec la loi. Elles sont toutes tombées d'un coup. C'était impressionnant. J'étais en train de battre les cartes. Et elles sont toutes tombées ensemble. Elles sont toutes tombées ensemble. Elles avaient toutes besoin de parler. Elles sont toutes tombées ensemble. Mais cela, pour moi, reste le plus important. Nous avons la clé grâce à l'union des amis et à la loi. Voilà. Mes amis, je vous souhaite une très bonne journée de mercredi. On est le 10. Je vous souhaite c'est une très bonne journée. Vous voyez, ici, euh, on a le soleil. Et euh, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur. Et euh, le soleil, ça annonce le printemps. Et au printemps. C'est beau le printemps. On renaît au printemps. On renaît. Et c'est ça. On va renaître. On va renaître. Si on se fait confiance, on va renaître. À bientôt notre vidéo.